Chers traders et investisseurs, lundi 29 juin, bonjour. Alors les marchés ce lundi matin se sont comportés comme un lundi matin typique. C'est à dire qu'ils ont commencé à monter, à l'inverse des états unis et de l'Asie qui ont eu des clôtures respectives largement négatives. Puis ils ont rebaissé. En fait les marchés sont tiraillés entre les mauvaises nouvelles sanitaires et les relativement bons chiffres économiques qui sortent les uns après les autres. Et puis les marchés sont de nouveau remontés à partir de la fin de la matinée. Donc nous naviguons toujours à vue, et les marchés sont totalement perdus. Ils font le yo-yo en ce lundi matin, il est impossible d'en tirer la moindre conclusion. Alors bien évidemment, toujours pas de swing trading Abstenez-vous-en, soyez patient, seul le day trading est roi et suivez nos trades, vous serez beaucoup plus performant et gagnant. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé de nouveau un strike et nous avons été très actifs avec 7 trades gagnants sur 7 accompagnés de 4 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée.